J'ai hey. remarqué que depuis le les jour les 1 au jour 11, euh, nos intros sont <coughs> plus en plus courtes. Ouais, voilà. Est juste Elle est une où la station là là. là, là. Ah, mais, putain, je mais De toute façon, tu t'en fous, il va quitter des TNT. <coughs> oh, des steaks <coughs> Tu peux regarder, mais en, fait. j ai, j ai, j ai en pas... vrai, est-ce qu'on a le droit de, de poser ce de lave dans notre base Oui, bah oui. <coughs> okay. Oh, ok, bah, là, bah on... hein. ils vont mettre une au de la pyramide. Oh, on a trop de gammes, ça,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 non, euh, mais les gars, go, ai... passer par le middle, go passer par le middle, go passer par le middle, l'autre côté. Parce que le temps qu'ils trouvent notre truc, on non, attend des idées. Ah. Si par le middle, non, faut être les plus rapides aussi. Parce que si ils si trouvent Mais il trouve non, non, non justement, la faut les laisser non, passer. Ils passer. Pas la salle, non, pas par là, pas par là, pas par là, pas par là. Et pas pas les bleus qui avaient pas été dans, la... La... Ouais, dans ouais, leur. Non, salle. mais je ils prends juste un C'est beau, j'ai un briquet qui veut un briquet. Moi, je veux bien. Alors, vous êtes où, les gars Viens, on va faire un middle. Non, non, non, on passe par les bleus. et On contourne en fait. On passe par les bleus. Ouais, bah moi je passe pas parmi pas d'ailleurs. De... Bon, rendez-vous tous devant leur base de toute façon. Et le retournement de situation, les bleus étaient trop bien. J et là... ouais. Ouais. Moi je crois que c'est le bleu qui winnait de base. Hein. Mais oui, ah, vous, vous défoncez tout le cool. monde. Et mais co comment c'est fait On avait assaut, vous avez juste allé tuer. Ouais, ouais mais, mais, ils, mais nous nous bloqués. Ra ramass. ils nous ont bloqué Ils nous ont bloqué, du coup on pouvait plus, on pouvait plus sortir. Ouais. ouais. Et, et, et après ils ont respawn en masse et ils nous ont tué. Ah, ça, c'est. C'est de connard. C'est comme ça que je suis mort la saison dernière. Ouais il y a le en plus. Mais il, il y a le râpé, si je le bleu ou vert, euh, il faut aller à base il faut. Bon, vas-y, bien, on peut se on à la base vert. Ouais, eh, D'habitude, c'est rouge et Comment bleu finisse. qui reste, et là, c'est vert et jaune. Ouais. <rire> bon, les, les couleurs les plus. Les, plus les moins on, est, on était moins bien parti, et on se retrouve euh... les moins bien partis. <rire> les moins bien partis mais en finale, c'est ça le problème. pas nous Oh il arrive il arrive il arrive Oh Vous Non ils sont Il y a quelqu'un qui se pour faire la On a fait la On a fait la part On a fait la part Non, non, pas ils sont On On se On se cache, On se ne pas! Vas-y, éloignez les en bas! Éloignez les Vous êtes non. chez les hein. ah, oh, vas-y, je suis mort! Snick, snick, snick. Parti, Yishan. Yishan. non, il reste Ishan, mec! Est la de la base. Ah merde, Yishan, il... Les fils de pute, ils pour Ah! Sérieux, à mourir! Les mecs, venez, on est vers leur base! Mais non, mais on passe pas là en fait! Vous avez des mais oui on a pas de me. Oh Bagolini Au pire venez on va leur base, on fait comme ils ont fait, on les bloque et on les tue. Ah ouais venez on fait ça Putain Les mecs on fait comme ils ont fait Ouais on arrive avec des blocs Et genre dès qu'ils sont achetés 3X Viens viens 3X Là dans le trou dans le Oh là là j'ai un Miker c'est un briquet ou pas Euh oui j'ai une torche Je ne suis pas mort les gars Moi je suis mort Là est en face, c'est le 3 o Viens, on va se le faire. On va se le faire, le 3 o On va se, on va se faire, même. Tu le faire, mais tu le 3 Il fait le tu le Il est il toi a 10. 10. Ah, il est Ouais, bon. C'est pas que j'ai un demi-cœur. On va c'est la victoire. Hein. Non, mais les gars, okay, moi je crois. Retour en situation. Oh, ouais, <rire> les mecs, les mecs, go tous à la base. On défend et on fait comme ils nous ont fait tout à l'heure. On les bloque et on les défonce. On fait ça, du coup Ouais. OK, bah, go. non, non si, si vous, vous avez pu tenter là. Bah on, on prend, les tue, on tue avec de... non, ça. Non, non, non, non, on, on prend plein de blocs, on bloque la base et ils bah, peuvent bah, pas sortir base, et on les défenses, ouais, on respawn, on tue, on respawn. <coughs> okay. OK. Objectif équipe verte fini. Ah, il pouvait pas. Attends, C'est ça. Non non moi je suis à la base. Hein. Ah, OK. Je suis à la base moi. What Mais qu'est-ce que tu fais là oublie pas de dormir. Ah oui. Ah bah Les gars, les gars, je suis à la base, je ramène Nishan. Venez m'aider. Venez AP. AP jaune, les gars, s'il vous plaît. AP jaune Moi, je suis avec Mbap. Ouais, je suis à l'AP jaune. Quelqu'un a pas une pioche pour ouvrir Je pas. Non, j'ai rien du tout. J'ai pas de bouffe. Les gars, 3 coeurs, deux coeurs, un coeur et demi. Salut, je sais pas qui c'est à droite là. C'est Narenz. Narenz. Putain Emma, tu vas l'avoir Ah non. Non, je vais pas l'avoir. Mais oh vas-y, aide-moi! Ah, La paix jaune! Ah, je suis mort, je suis mort, je suis là je suis c'est un niqueur! Ah oui! Ils <rire> toujours pas mort, hein! Il m'ont toujours bichard! Non, vraiment, vraiment, vraiment! Ah bah, ouvre. Ouais, Mais on a pas de pioche! <rire> <rire> je suis j'ai une, une oh, les je j'ai une gars, je peux j'ai Ouais, moi je suis mort! Wow. Mmh. C'est quoi cette ouais. saison putain! Ah, là il y a de une grosse saison, franchement, hein, on peut grimper. C'est génial. Faut qu'il me les règles, hein, parce que franchement, quand tu te retrouves nos stuff comme ça, tu peux rien faire de la game. Yeah. Mmh. Oh, oh, Naren's, Naren's. Mais les gars, on les a tous vite, je sais pas. La Na 4 coeurs, la mec, de nous, on sort tous, on le tue. Ouais, mais, est mais Kraytik, je ce qu'il fait, ce qu'il il la basse, tu es oh oui! Ah non! Ah, non, merde, Yishan! Ouais, il a des c'est quoi ce fou? Bah là oui, il a des oui, bot bottes! 3 euh, des striders, j'avais pas vu qu'il avait. Euh, oui, il a des bottes! Est-ce qu'on a encore du bois pour faire des épaules? Oh, de... Parfait! Bon, répète maps! Les gars, on ah. est tous à la base et on les bah, attend! Je suis mort! Non, comme... mais, euh, euh, mais là il vont où est notre salle, on est On s'en fout! <rire> on <peut> pas! <rire> Oh pire, oh boy ils explosent. Hein. Ah, bah, go sortir, go sortir, on les fight. Venez, venez. Ah, oui, oui. Mais je vais me fight avec une pioche ça en mode. Mais... C'est pas ça Bah, sort, meurs, suis... suicide-toi. Attends, je leur donne. Ils sont où Ils comment moi. on sort Attends, je leur donne une nether wart. Offrande. Ils ont fait Mais regarde, ils ont rien la base. Mais oui, je te dis, elle est trop compliquée. Ils m'ont mis toutes leurs alors Oh, regarde on plus qu'à les bloquer. Mettez des blocs, même. mettez des blocs. Prenez des blocs et ressortez. Et mettez des blocs partout, on les empêche de rentrer. On va bloquer le jeu, les blocs. Vas-y, je vais les faire chier. En fait. Pas grave, je vais les tuer par derrière. Regardez, regardez. Oh, ouais, ils ont trop de Je les tue par derrière, les gars. vais les tuer. Non, non, celui-là, il était en train de bloquer. C'est l'île sticker. C'est sticker, tu veux-le je vais le tuer. L'île, il a pas beaucoup de cœur, vous pouvez l'avoir. Oh, il a un carnet. Non Sniquet, sniquet, sniquet, Quand vous prenez pris imprimé. Non mais c'est mort, euh, ça voit une autre base vers moi C'est mort Et on a plus de bois. Qu qu Qu'est-ce On a plus d'épée, on a plus de bois. Viens, on les bois, on les voit, pas coffres derrière. Derrière, derrière, double, double, double coffre cof derrière. Là, ici. Vas-y, vas-y, oh, viens, viens, oh, viens, viens, oh, après, oh. Euh, ils, sont... ils arrivent à la base. Mais c'est non, non. Non, non Mais non, mais on est cramé. On est, train, on est cramé, est mort. Ah, Ils sont là, ils ils arrivent. Oh, oh, Non, ils ont pété le lit Ah, ah <rire> Ils sont pas Rebouche-le <rire> oh, <boucher. rire> Merde, tu plais au lit ok, <rire> okay. Ah merde, je peux un Jack, je suis un Ah je suis un Jack, je suis je suis un Stop, ah, me oh, bah je suis un Jack, Les mecs, Ishan il je 4,5 Non mais il suis un Jack, je suis je suis Ah bah Ah suis un Jack, un Ah Il Non en tuer un Grisponez et tapez les mecs. Ils... ils arrivent. Ils ont pété de... notre bête. Ah, je suis mort. <rire> ah putain, les batailles, ils ont pété qu'est-ce que. Victory les... <rire> meurs. <rire> <rire> et bah alors, t'arrives pas à ce prix et Vous savez quoi, vous savez quoi Bizarrement, Gab, il va nous réinviter ré pour la prochaine saison parce qu'il a... C'est <rire> <rester> trop facile <rire> et Pourquoi Pourquoi il a marqué Léo <rires> ah C'est moi, moi qui ai mis me rattraper là. C'est C'est moi qui ai mis, Alors, mis... pas me rattraper Ils ont Tu triches oh, Putain mais... attendez, regarde, je vais faire un truc. Non mais une fume. C'est game mode 1. Non non non non non non. <rire> non non non non non non fais non, non, non. <rire> pas ça. Attends, j'arrive en full di... en... En... en stuff or. Alors On la trouve pas notre salle Oh merde Mais si, il l'a trouvé. <rires> merde, j'étais un demi -cœur. Vous avez trouvé là. Enfin, ah. des... toi je te baisse, c'est des... Hey, on vous a go check up go check up ah. go check up. Non. Non, <rire> <rire> non, non. <rire> non, non. Les gens, la tradition veut que y under... il y a des zones là. Mais de... attendez attendez attendez, venez voir notre base les gens. Allez, attendez, faites pas tout péter. Venez voir un peu notre base, notre salle déco. Ah, attends, je vais à trouver facile. Et attendez, je <rire> suis bicho. Mais le franchement c'est n'importe quoi. Oh, le C'est ouais, parce que vous avez tous fait On a eu 3... C'est ya de l'obsidienne les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les les de les les les mecs, les mecs, les mecs, les ah ouais, oh la ouais, quoi ouais, mais fait. <rire> <rire> oh, qu est Pardon? T'es grave tendu hein. Mais non, on a fait que de la merde. je bah, j'étais pas grave tendu. on avait plus rien à la fin. Bah nous n'avions plus rien au début, c'est quand vous, les jaunes quand vous avez tué les jaunes on s'est bien et après il y a les bleus qui sont suicidés sur enfin, non les ouais, ils sont En fait, c'est grâce quoi. à nous tout ça, c'est grâce à nous. Ouais, c'est grâce aux jaunes parce que si nous on a gagné On a gagné. On a gagné les gars. En fait, on hein. était tellement on a puis C'est le bois. en tout cas, grosse Il y a quelqu'un qui Je suis c'est moi Non MDR Oh il y a des... Regardez, oh, c'est génial, ça fait des explosions nucléaires Oui Il y a les mon oh, gars Non Vas-y, Vas-y, vas-y, est toujours est en C'est quoi la commande Sur cette magnifique destruction de la Destruction du spawn, allez, c'est parti, destruction de la map Allez go, go. Non, go, mais on vous voulait les la garder. les gars, Vous voulez vous mais ça... Bon, du coup, voilà les gens, merci d'avoir regardé. Tout le monde, <rire> les merci à tous. Ouais. Les oui. Toutes les personnes, oui, qui ah. ont map, tout le map la map à tous les, les monde, tout ils ont tout le pour une prochaine monde, on a oublié Salut Salut.